Nous en avions parlé plusieurs fois dans des vidéos rumeurs. J'ai entre les mains aujourd'hui la nouvelle montre de chez Samsung, la Galaxy Watch 5. Je vous avais proposé une vidéo hier sur la prise en main de la Galaxy Watch 5 Pro. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez voir la différence entre les deux montres. Je vous fais un comparatif qui devrait sortir demain ou après-demain, mais très vite. Aujourd'hui, on va prendre en main cette nouveauté, cette Galaxy Watch 5. C'est parti Déballons cette fameuse Galaxy Watch 5 Le bracelet qu'on retrouve ici Avec cette belle couleur que j'ai choisie, Puis hop la Watch 5, enfin le boîtier de la Watch 5, qui ressemble vraiment de très près à celui de la 4. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Mais si vous avez vu mon unboxing de la Pro, on saura qu'ici il y aura le chargeur et de l'autre côté il y aura les livrets ou inversement. Hop, on est sur le même chargeur. Maintenant, sortons le bracelet. Très, très beau bracelet, très belle couleur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes allé faire un tour sur les précommandes hein, de la Samsung Galaxy Watch 5, mais il y a beaucoup de personnalisation possible. En gros, on vous demande de choisir le boîtier et après, vous êtes obligé de choisir vous-même le bracelet. Sur le site Samsung, il n'y a pas de modèle directement proposé. Donc, vous allez pouvoir choisir entre des bracelets sport en silicone comme ça, des bracelets... Euh... En cuir etc etc il y a beaucoup de couleurs moi j'ai opté pour cette couleur assez sympa bien entendu je vous rappelle qu'il y aura deux tailles aussi sur la galaxy watch 5 un boîtier de 40 mm et un boîtier de 44 moi j'ai pris celui de 44 on va installer la montre on va l'allumer et après on parlera précisément du design, la voilà toute belle on l'allume, elle est vraiment sympa j'aime beaucoup ce petit bracelet, hein. cette couleur de bracelet avec ce silicone assez sport, assez souple elle est en train de s'allumer, on va parler maintenant de son design, ses caractéristiques techniques et bien entendu, bien entendu on la prendra en main ensemble, c'est parti parlons maintenant du design de cette Galaxy Watch 5 je le disais lorsque je l'ai prise en main elle est pratiquement identique hein, à la Galaxy Watch 4 le look nous fait penser à une simple petite mise à jour par rapport au modèle précédent. Cette Galaxy Watch 5 est disponible en deux formats, 40 mm et 44 mm. Sur ces deux formats, vous pourrez bien entendu choisir entre une version Bluetooth ou une version Bluetooth plus 4G. Bien entendu, ça va un petit peu changer les prix. Le prix le moins cher de 40 mm en Bluetooth est de 299 euros. Comptez 30 euros de plus pour le format 44 mm. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir trois couleurs. Une couleur graphite noire qui sera disponible sur le 40 et le 44, une argent comme j'ai qui sera disponible sur le 40 et le 44 et une couleur or rose qui sera disponible que sur le modèle. 40 mm. Puis bien entendu, je vous l'ai évoqué aussi tout à l'heure, lorsque vous allez faire l'achat, je vous montre un petit peu l'écran pour les précommandes, vous allez avoir la possibilité de choisir entre plein de couleurs de bracelets, plein de tailles de bracelets, etc, etc. Revenons au design, on va parler des dimensions. Bien entendu, les dimensions vont être différentes entre le modèle 40 mm ou le modèle 44 mm. Moi, j'ai le modèle 44 mm. On sera sur une montre qui mesure 43,3 mm par 44,4 mm avec une épaisseur. Avec une épaisseur de 9,8 mm Pour un poids de 33,5 g Sur ce modèle, sur le modèle 44 On aura un écran de 1,4 pouces Comme on peut retrouver sur la Pro. Sur le modèle 40mm, on aura un écran de 1,2 pouces. On sera sur une montre avec un écran Super AMOLED 450x450 pixels, sur le 44, hein. Et on aura, bien entendu, autour, un boîtier en aluminium. Oui, on ne sera pas sur du titane comme le modèle Pro. Une des grosses différences que je vois par rapport à la Galaxy Watch 4, c'est que sur la Watch 5, on aura un verre en saphir n'avait pas sur la watch 4. je vous rappelle j'avais fait un petit crash test c'était un verre gorilla glass là on est sur du saphir je ne pense pas faire un crash test cette année mais c'est beaucoup plus résistant ensuite à l'arrière on va retrouver les mêmes technologies hein, que sur la pro ou pas cardio fréquence mètre baromètre spo2 etc etc accéléromètre, bref tout petit quinti on aura donc une montre un peu plus sommaire plus simple hein, que le modèle pro bien entendu je vous ai dit j'allais vous faire une vidéo comparative qui devrait sortir demain une vidéo comparative entre la pro et la normale et bien entendu il y a un écart de prix qui sera peut-être justifié ou non on verra ça demain voilà pour le design de cette galaxy watch 5 on n'est donc pas ben voilà on n'est pas surpris hein, par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière maintenant à voir au niveau des caractéristiques et des fonctionnalités c'est parti Qu'en est-il sur les caractéristiques techniques de cette Watch 5 Je vous en ai déjà un petit peu spoilé quelques-unes. On aura une panoplie de capteurs. On va avoir le baromètre, l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de fréquence cardiaque, le GPS inclus bien entendu, résistance à 5 ATM. Le capteur Samsung Bioactive qui va nous permettre bien entendu de prendre l'impédance bio électrique, le capteur électrocardiogramme et bien entendu le capteur de fréquence cardiaque. On sera bien entendu sur du Wear OS avec 16Go de mémoire et 1,5Go de RAM. Voilà grosso modo pour les grandes lignes, maintenant on va la prendre en main, on va regarder ce qu'il y a dedans et bien entendu je vous proposerai les comparatifs très prochainement et le test aussi très prochainement, le test plus qu'au complet, alors abonnez-vous si vous avez vu ma vidéo de la. Si vous avez vu ma prise en main de la Pro, vous n'allez pas être perdu parce que dedans, on a vraiment la même chose. On va être sur un écran principal qu'on va pouvoir personnaliser, bien entendu, en restant appuyé. On va pouvoir changer, en ajouter, etc. On va pouvoir après swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis, les raccourcis pour allumer par exemple la lampe, pour euh, se mettre en mode nuit, en mode avion, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir swiper de bas en haut pour avoir le menu principal le menu principal qui va nous amener plusieurs applications des applications de santé des applications google des applications samsung et bien entendu le galaxy store le galaxy store qui va nous permettre de télécharger des applications tierces comme par exemple euh, spotify teaser des applications de map des applications pour s'orienter des applications de sport bref on va avoir une panoplie euh, c'est un des stores pour montre, avec celui d'Apple bien entendu les plus étoffés, donc on aura vraiment de quoi faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse en 2022 là cette année, un top 5 de, des meilleures applications pour Wear OS parce que là, on est sur du Wear OS 3 euh, 3, ouais, je pense que c'est la dernière version de Wear OS, je sais pas si c'est la 3.2 ou 3.5, mais bref, ensuite on va avoir du, de, des solutions de paiement comme Samsung Pay, Bixby l'assistant vocal de Samsung, on va avoir la calculette, etc, etc les mails, bref, vous allez avoir une panoplie de possibilités. Lorsque je reviens sur mon écran principal, là, je vais pouvoir aussi swiper de droite à gauche pour avoir mes widgets, mes widgets de forme, mes widgets pour lancer une activité, pour avoir ma composition corporelle, le sommeil, la météo, bref, tous les widgets qui vont nous permettre d'exploiter au quotidien la montre. Lorsque je vais swiper de gauche à droite, j'aurai mes notifications. Vous avez vu, il y avait une petite pastille, une petite pastille orange qui me disait que j'avais une notification. Lorsque je vais appuyer sur le bouton du haut en restant enfoncé, je vais pouvoir lancer Bixby, qui va être mon assistant vocal, qui fera bien entendu le configurer avec mon compte Samsung. Et lorsque je vais rester appuyé sur le bouton du bas, j'aurai bien entendu Samsung Pay, qu'il faudra aussi configurer via mon téléphone. Voilà, grosso modo, comment ça va se passer. Bien entendu, je vous le disais, euh, on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette montre, sur ces montres, parce que j'ai bien entendu les deux. La vidéo comparative entre les deux arrive, comparatif entre la Watch 4 et la Watch 5, ça arrive Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous les compare avec d'autres montres. Hein. Je ne sais plus trop ce qu'il y a sur le, sur le marché maintenant qui peuvent rivaliser. Mais voilà, on est sur des montres qui vont, j'espère, durer plus d'un an. Hein, parce que la Watch 4 était vraiment déjà top. D'avoir fait cette petite mise à jour va nous permettre de gagner notamment de la batterie, hein, d'après ce qui est sur le papier. On verra si dans, bah, dans la durée, si dans l'expérience, le, dans si dans la pratique, ça marche aussi. On en reparle très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive à high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.